Allô les humains, je suis de terre, homme de terre. Écoutez-moi bien, sur ma planète, on a fait patate. Mais pour vous, il n'est pas trop tard. Car j'ai pour vous une super technologie que j'ai mis en lieu sûr, sur polycarbone.org. Grâce à elle, tu vas pouvoir mesurer l'empreinte carbone de ton alimentation et découvrir ton défi personnalisé pour réduire tes gaz à effet de serre. On se comprend avec le défi planétarien, améliore ta santé, celle de ta planète et réinvente ton pâté chinois. Je compte sur toi. Allez, ciao. Merci à tous, merci de m'avoir écouté. A bientôt. Au revoir. Au revoir.